bon mais donc bonjour à tous j'ai l'impression que vous vous connaissez tous donc je ne sais pas si j'ai vraiment beaucoup de présentations à faire donc on est aujourd'hui autour de, du livre de Jean-Pierre Lebrun et Alain Herali. Euh, qui vont euh, discuter euh, entre eux et puis peut-être après avec vous euh, et avec Anne-Marie Vullemeneau, euh, qui est anthropologue, professeure à l'Université de Louvain, qui va leur poser des questions. Donc, autour du livre « Réinventer l'autorité », euh, Donc sur un sujet particulièrement actuel, notamment en France, mais je pense en Belgique aussi. <rire> donc, euh, ben, je vous laisse euh, la parole. On regarde. Merci beaucoup, euh, merci à toutes et tous d'être là, j'espère que le petit problème technique va quand même s'arranger au fur et à mesure de la soirée. Euh, alors, un tout petit mot simplement d'abord pour présenter, euh, même s'ils sont je crois connus par pas mal de monde euh, ce soir, pour présenter Jean-Pierre et, et Alain, donc Jean-Pierre euh, tout le monde le sait, un psychiatre psychanalyste, ancien président de l'association lacanienne internationale et de l'association freudienne de Belgique. Et Jean-Pierre dirige la collection Humus, subjectivité et liens sociaux, dont il va dire un petit mot tout de suite après, aux éditions RS bien sûr. Auteur de nombreux ouvrages et de très nombreux articles dont certains sont traduits dans plusieurs langues. Alain, Alain Hérali, donc professeur émérite à l'Université libre de Bruxelles, membre de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, euh, qui enseigne la sociologie, la communication et la gestion publique, et qui a consacré plusieurs ouvrages à la gestion publique et à la question de l'autorité. Alors, je vais, je vais quand même peut-être vous montrer l'objet, même si vous l'avez... Vous l'avez peut-être déjà vu, mais donc ce soir, je ne sais pas si c'est très visible. Hein. Oui, c'est bien. Euh, voilà, le, le livre en question, Réinventer l'autorité, psychanalyse et sociologie. Et donc, euh, ma première question s'adresse à vous deux. Jean-Pierre, si tu veux bien répondre en premier, peut-être. Qui est une question très simple. Qu'est-ce qui vous a amené à coécrire ce livre Mais. Euh... C'est pour le dire comme ça, pour commencer, c'est dans le cadre d'abord de cette disponibilité qu'il y a dans cette petite collection euh, Humus-entretien, où il y a eu déjà quatre, euh, ceci est le cinquième entretien comme ça qui a lieu avec quelqu'un euh, d'une autre, autre discipline euh, pour essayer de nous y retrouver dans un problème. Et la fréquentation que nous avions, Alain et moi, depuis même si elle était épisodique, pas toujours régulière, mais quand même depuis déjà plusieurs années, nous a toujours donné l'impression que nous étions assez proches dans nos façons de percevoir les problèmes que posait l'autorité dans le monde actuel. Alors, petit à petit, cheminement aidant, nous avons profité du confinement pour essayer de parler un petit peu davantage de cette question, et c'est comme ça que la rencontre s'est organisée. Elle, a, elle avait déjà eu lieu auparavant, mais voilà, elle a tout à coup a trouvé sa forme au travers de cet ouvrage que je suis ravi d'accueillir dans la collection et que je suis très content d'avoir fait avec Alain parce qu'il est sur un problème éminemment actuel, on ne peut pas le nier à tous les niveaux, et en même temps... Euh, voilà, c'est vraiment l'occasion ou jamais. Donc, euh, Alain, je te passe peut-être à toi aussi la raison de comment ça t'a amené à coécrire. Voilà. Pour ce qui me concerne, euh, euh, je, je voudrais répondre en, en deux parties. Au fond, le, le premier, c'est sur mon, mon intérêt pour l'autorité. Et euh, euh, le deuxième, c'est qu'est-ce qui nous a amenés, comme toi, à, à nous rapprocher et, et pour, mon intérêt pour l'autorité, je pense que je peux dire que dans les différents postes que j'ai occupés euh, dans ma vie professionnelle, mais encore et surtout comme intervenant et comme formateur dans des institutions très, très diverses, euh, l'institution scolaire aussi bien que l'université, l'entreprise, la police même, les hôpitaux tout récemment, euh, l'administration publique bien sûr, eh bien, euh, j'ai pris la mesure, je crois, hein, de, des difficultés qu'affrontent euh, tous ceux qui occupent des positions d'autorité. Remise en question, contestation, euh, résistance, conflit, euh, inertie, inertie et sentiment d'impuissance parfois. Hein. Et, et au fil du temps, moi, je me, je me suis avisé, je crois, du, du danger de psychologiser toutes ces difficultés. Je veux dire euh, de, de, du danger de les rapporter à, la seule, à des problèmes de personnalité euh, ou à un déficit de leadership ou à un manque de charisme. Alors, voilà, ce genre de choses qu'on répète à longueur de temps. Euh, et il m'est apparu au contraire que ces responsables affrontaient tous Bon, chacun à leur manière, euh, la même crise fondamentale de légitimité. Hein. Euh, cette crise de légitimité qui traverse aujourd'hui euh, tous les milieux sociaux euh, et, et qui va jusqu'à ébranler le, le rapport des responsables à eux-mêmes, qu'il s'agisse de parents, de chefs, de policiers, d'instituteurs, de, d'enseignants, de directeur d'hôpitaux, de chef de service, peu importe. Euh, non seulement tous ces responsables affrontent dans leur fonction la résistance des autres, ça c'est même classique, hein. qui ne l'a pas vécu euh, euh, alors, quand il a exercé un poste d'autorité, mais qui plus est, euh, tous ces responsables cessent d'être légitimes à leurs propres yeux. À leurs propres yeux euh, et et tous y compris les parents se débattent avec des questions du genre euh, en quoi ça me regarde ce problème pourquoi est-ce que j'interviendrai euh, qui suis je pour imposer qui suis je pour interdire euh, au nom de quoi euh, et à quoi bon sanctionner euh, à quoi bon me lancer dans un nouveau conflit encore voilà hein, euh, et, et c'est ça, c'est vraiment la source, je pense, de l'expérience à partir de laquelle je me suis attaché à cette question de l'autorité. Et maintenant, ce qui nous a amenés à écrire ce livre ensemble, Jean-Pierre et moi, je dirais que c'est une espèce de résonance fondamentale, et peut-être singulière, entre la vision du psychanalyste qu'est Jean-Pierre et celle du sociologue que je suis moi-même. Et d'abord, nous y reviendrons peut-être, l'attention que nous portons, lui et moi, à la centralité du langage. Alors, on pourrait dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'autorité Je crois que nous allons voir dans la suite du débat que que l'autorité est vraiment que le langage est au cœur de, de l'autorité. On peut, j'essaierai de le montrer, on peut parler d'autorité chaque fois qu'une institution, quelle qu'elle soit, s'incarne dans une personne et se met à parler à travers elle. Je, je vais me donner un peu plus de temps tout à l'heure euh, pour, pour développer ça. Ok, merci beaucoup à, à tous les deux. Donc, euh, peut-être pour démarrer vraiment directement dans le vif du sujet, Jean-Pierre, euh, en quoi l'autorité est-elle en crise mais je pense que l'autorité est en crise d'une façon, on pourrait dire, euh, imprévue. À savoir que je crois qu'on peut entendre dans « l'autorité est en crise », ceux qui exercent l'autorité sont en crise. C'est-à-dire que c'est difficile à faire aujourd'hui, enfin, tout ce que Alain vient de rappeler. Mais je crois qu'il faut l'entendre autrement, c'est-à-dire c'est le concept à la limite de l'autorité qui est en crise. C'est plus que la seule fête de ce que l'instituteur n'aurait plus l'autorité d'hier. Eh bien, c'est pas ça. Je pense que même aujourd'hui, dans l'école, c'est que aussi bien l'enseignant que l'enseigné, c'est comme s'il ne pouvait plus se référer à ce qui spontanément était reconnu comme une autorité. Il y a cette dimension n'a plus cours, en quelque sorte, d'une certaine façon. Alors, c'est un peu excessif de le dire comme ça, mais quand même. Alors, il me semble qu'on ne peut comprendre cela en s'apercevant, ce sur quoi on essaye, ou j'essaye depuis longtemps de travailler, du, de la mutation extrêmement profonde du bouleversement civilisationnel dans lequel nous sommes emportés, où il y a un changement radical de monde qui est le passage d'un monde qui était plutôt vertical, on peut le dire comme ça, organisé sur le modèle d'une pyramide, alors qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus euh, du côté d'un modèle qui se veut horizontal, davantage démocratique, davantage égalitaire, qui est réticulaire, en réseau, enfin bon, c'est toute cette, cette... En deux, trois mots là, ce que vous percevez, mais qui du coup vient dire que le modèle pyramidal où il y avait une légitimité spontanée qui allait de soi à l'égard de la place différente des autres qui était occupée par l'autorité, ce que moi j'ai appelé place d'exception, et eh bien, ça, justement, dans le modèle horizontal, ça n'a plus cours. Et donc, du coup, il y a un paradoxe assez difficile qu'il faut regarder en face, c'est que l'autorité, elle a perdu, en quelque sorte, de sa légitimité de par le changement de monde lui-même. Et donc, c'est bien ça qui nous met, je trouve, en grande difficulté et qui, donc, ne fait que la crise de l'autorité. Il ne faut pas considérer que ce soit celle, ni seulement du de celui qui occupe cette place, ni celui ni de ceux qui, qui ont affaire à elle, c'est vraiment en tant que telle. La dimension de l'autorité, c'est comme si dans le changement de monde, elle était considérée comme ne devant plus avoir cours, tellement nous visons, nous espérons, nous nous satisfaisons de nous être débarrassés du modèle d'autorité tel qu'il fonctionnait hier, et nous sommes, nous prétendons arriver à ce que... Euh, les uns à côté des autres, nous allons arriver à fonctionner ensemble. Et c'est là que, du coup, euh, il y a cette sorte de crise euh, d'autorité radicale, mais que je mets plus sur le terme, pas seulement de ceux qui occupent la place, que de la place elle-même qui est en question aujourd'hui. Et c'est ça il faut le percevoir, parce que sinon, il faut bien le percevoir, parce que sans ça, on n'arrive pas à, à trouver une, une riposte. Parce que dès que je veux riposter... C'est ce qui se passe souvent aujourd'hui d'ailleurs. Dès que je veux, d'une certaine manière, répondre aux difficultés que ça pose en disant « je veux une autorité » ou « je souhaite qu'il y ait de l'autorité », directement, je suis assimilé à celui qui veut remonter, retourner au monde d'hier, tel qu'elle fonctionnait hier. Et donc, du coup, il est très facile de m'envoyer me, de dans les roses en disant « mais attendez, c'est terminé, ça a changé, désormais le système est horizontal, il n'y a plus de légitimité à la verticalité et toute une série de choses comme ça ». Et ça, il faut bien percevoir que c'est là-dessus que nous avons à déplier les choses, à les différencier pour pouvoir redonner une place différente telle que celle qu'avait la veillère à l'autorité, mais en même temps toujours d'une certaine façon quand même en lien avec cette exceptionnalité, ce surplomb, le fait que la partie, que le tout n'est pas que l'ensemble que la mise côte à côte des parties, que le tout est toujours plus que l'ensemble des parties, enfin toute une série de choses sur lesquelles on aura l'occasion de revenir certainement. Merci, merci Jean-Pierre. Alain, pour ta part, qu'entends-tu, toi, par autorité, et surtout, de quelle manière se distingue-t-elle, comme tu l'écris, de la coercition et de la domination Oui, euh, cette confusion, la confusion euh, aujourd'hui euh, euh, permanente, entre autorité d'une part et coercition et domination, je pense, est vraiment au cœur du malaise contemporain et nous y consacrons pas mal de pages dans, dans notre ouvrage. Je voudrais brièvement les distinguer. Hein. Je pense que c'est très, très important. Je vais commencer par la coercition. Je, je pars de deux, trois exemples tout simples. Dans la rue, un voyou pointe une arme sur un passant et lui demande son argent. Autre exemple, dans la cour de récréation, un élève profite de sa force pour en humilier un autre. Troisième exemple, un chef menace de licencier un employé s'il ne lui rend pas un certain service. Dans tous ces exemples, qu'est-ce que vous avez Simplement des acteurs qui profitent d'une position de force pour imposer leur volonté, à d'autres acteurs, et ces derniers doivent se soumettre s'ils veulent éviter une rétorsion. Donc, la structure logique de la coercition, c'est du type « je veux X, et si tu refuses, si tu t'exposes à une rétorsion, je te ferai du mal. » Une gifle, un licenciement, une bouderie, les cris d'un jeune enfant à la caisse d'un magasin qui exige du chocolat, euh, euh, un viol, enfin voilà plus ou moins tantôt manifeste, tantôt et le plus souvent tacite, la coercition est une dimension inévitable des rapports humains. Ça, c'est pour la coercition, la domination maintenant, qui est aussi une dimension des rapports humains. Je pars de quelques exemples. Un employeur propose à un demandeur d'emploi un salaire de misère et comme l'autre proteste, il lui répond si cela ne vous convient pas, vous êtes libre de refuser, personne ne vous y oblige. Il est en effet formellement libre de refuser, euh, libre de rester au chômage. L'employeur n'exige rien, il ne donne aucun ordre, il ne promet aucune rétorsion, il tire simplement profit d'une situation qui lui est favorable. Je prends un autre exemple. Une entreprise pharmaceutique bien connue vend la double dose de vaccin à 30 dollars et elle engrange des milliards de bénéfices hein, et des dizaines de milliards de chiffres d'affaires. Euh, ce faisant, elle n'exerce aucune espèce de coercition directe du type exigence, ordre euh, et encore moins d'autorité sur ses clients. Elle se borne juste à leur dire, si vous souhaitez vous protéger du virus, vous n'avez d'autres choix que d'acquitter le prix exigé. Mais bien sûr, personne ne vous y oblige. La structure logique de la domination, c'est celle-ci « tu n'es pas obligé de faire X, mais si tu souhaites Y, tu devras en passer par X. Je ne t'oblige à rien, mais si tu veux cet emploi, ce vaccin, cette carte de banque, ce diplôme, cette aide sociale, cette sécurité affective, cette dose de cocaïne, alors il te faudra me donner une somme d'argent, une faveur sexuelle, une information stratégique, un privilège, etc. Donc, dans le cas de la coercition, je me soumets pour éviter une rétorsion, dans le cas de la domination, je me soumets pour satisfaire un besoin, une aspiration, un désir. Et la domination peut être... Personnelle ou impersonnelle. Soit elle peut se vivre dans une relation interpersonnelle, soit, comme c'est désormais le plus, le plus fréquent, elle se vit sous la forme de règlements, de procédures, d'algorithmes. et On peut même dire que, et Marx l'avait déjà anticipé, l'extension vertigineuse de la domination impersonnelle, par exemple celle des marchés financiers, est peut-être le trait le plus frappant de notre modernité radicale. Bon, coercition et domination. Et maintenant, l'autorité. Qu'est-ce que c'est l'autorité par rapport à ça euh, mais, tout, mais quelque chose de tout différent. Euh, un arbitre sort la carte jaune à un joueur coupable d'une vilaine faute sur le terrain. Un enseignant sanctionne un élève qui remet une copie médiocre. Un agent de police verbalise un automobiliste qui vient de passer au rouge un juge prononce une condamnation au tribunal. Dans ce cas de figure, tous ces responsables occupent une position spécifique, ce que Jean-Pierre appelle une place d'exception. Hein tous ces gens agissent dans le cadre de leur rôle, c'est un rôle, euh, et ils sont les, le, le garant du respect de certaines normes qui nous sont communes. Et en sanctionnant les fautifs, ils ne poursuivent aucun intérêt propre, ils accomplissent juste leur devoir ou leur mission ou leur fonction, c'est tout. Euh, le pouvoir qu'ils exercent est donc normatif et pas coercitif. Ils s'affirment au nom d'une institution et ils visent à défendre un bien commun. Donc, en somme, qu'est-ce que c'est l'autorité C'est la légitimité, il y a déjà ce mot qui est très important, c'est la légitimité qu'une personne tire d'une place d'exception qu'elle occupe, d'un rôle public qu'elle joue, lié à cette place, euh, le rôle de parent, le rôle de chef, le rôle de chef scout, peu importe, et d'une responsabilité collective qu'elle assume au nom d'une institution. Voilà. Le mystère de l'autorité, au fond, c'est le mystère de la légitimité et c'est le mystère de l'institution. Euh, et par nature, une institution est muette, elle ne parle pas, seuls les humains sont doués de parole. Hein? Euh... Et donc, pour qu'une institution existe, pour qu'elle agisse dans le monde humain, il faut que des personnages soient habilités à parler en son nom. Par exemple, pour célébrer un mariage, pour engager juridiquement une une association, pour déléguer un pouvoir, pour promulguer une loi, etc. etc. Hein euh, donc, typiquement, je dirais que euh, l'autorité fait parler les institutions elle, et, et elle leur confère, ce faisant, vous connaissez peut-être ce mot, hein, euh, une force performative, elle fait exister, voilà, elle fait exister. Euh, et le fait même, et j'en terminerai là, désolé pour cette longueur, mais le fait même de confondre coercition, domination et autorité est typique de la crise de l'autorité. Euh, elle indique au fond la survenance d'un monde social dans lequel plus personne ne parle au nom du collectif finalement, euh, n'assume le collectif à proprement parler, euh, et où au fond n'importe quelle injonction ou sanctions devient une pratique humiliante. Mais je, je suis désolé, même un anarchiste doit quand même bien convenir qu'un arbitre de football, par exemple, lorsqu'il impose l'obéissance sur le terrain, n'est pas une institution humiliante, mais la condition même du jeu collectif. Voilà. Et, et, et je dirais même plus, et, et, et cet arbitre est d'abord un rempart contre la coercition et contre la violence entre les joueurs. Euh, voilà, ça c'est un peu la différence que je ferai entre euh, euh, coercition, domination et autorité. Bien, merci. Euh, à propos de, de cette parole de ou liée à l'autorité, Jean-Pierre, tu soulignes et tu l'as déjà évoqué ce soir, à quel point l'autorité relève du symbolique et en particulier du langage pourrais-tu développer cette perspective Oui, alors je dirais que c'est vraiment pour moi le nœud le plus crucial de notre actualité. C'est qu'au fond, nous sommes en train, et nous avons fait cela de manière, je dirais, légitime, justifiée, nous sommes en train de nous libérer d'un modèle de fonctionnement où le symbolique avait une prévalence massive euh, qui euh, légitimait, justifiait la, le côté pyramidal de ce que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi du même coup les excès, parfois les abus. Enfin, il y en a eu assez quand même de ceux qui s'occupaient, qui occupaient cette place. Et nous sommes dans le moment de l'histoire où nous parvenons, en tout cas dans nos sociétés à nous, parce qu'il ne faut pas aller plus loin que cela pour le moment, à renverser ce mouvement et à ne plus être d'accord avec cette domination. Bon, Je ne vais pas développer tout ça, vous le percevez. Le problème, et c'est là que ça joue, c'est que l'autorité n'est pas que liée à ces personnes, à ce système de pouvoir tel qu'il était conçu dans le monde d'hier. L'autorité, c'est quelque chose qui n'est pas seulement légitimé par une société, c'est légitimé par le fait même d'être des êtres parlants. Et c'est donc, si on veut, on peut d'ailleurs parler parfois de l'autorité de la parole. L'autorité, c'est quelque chose qui relève et qui introduit, qui est introduit d'emblée par le fait que nous sommes des êtres parlants parce qu'une fois que nous sommes des êtres parlants, pour le moment, par exemple, au moment où je vous parle, c'est moi qui suis le locuteur et qui ai l'autorité. Bon. D'une autre façon, tout à l'heure, ça peut s'inverser, une série de choses comme ça, mais la dimension d'autorité fait qu'il y a là, non pas une domination, j'espère, mais en tout cas une position dissymétrique, toujours, qui nous, qui nous, que nous baladons toujours avec nous. Et le grand problème pour moi, de la crise de l'autorité actuelle, c'est qu'on croit se débarrasser du modèle d'hier pour induire quelque chose de beaucoup plus horizontal, mais en même temps, on ne donne plus sa place à, où, on croit, où on croit pouvoir se dispenser de la façon même dont le rapport que nous avons à la langue inscrit, installe d'emblée une autorité. Et c'est en cela que je trouve que L'autorité relève du symbolique, relève du langage et n'est pas seulement à entendre comme la conséquence de la façon dont une société a organisé ce trait de l'humanisation à sa manière à elle. Elle l'a fait pendant longtemps sur le modèle de la religion, du religieux, du modèle religieux tel que c'est lui qui organisait la société. Et voilà que c'est ce modèle-là qui est aujourd'hui euh, abandonné. mais n'est pas ne peut être abandonné pour autant la dimension de l'autorité qui elle est inscrite dans la langue et c'est là-dessus que se passe toute l'ambiguïté dans laquelle nous sommes aujourd'hui de penser que nous allons que nous pouvons constituer non plus toute une série de gens qui dépendent d'un un là au-dessus qui était au, à la position de maître du chef du père de de l'enseignant tout ce que vous voulez toutes ces positions d'exception mais que nous sommes des uns les uns à côté des autres euh, C'est comme ça que nous nous pensons aujourd'hui. Et donc, du coup, d'une certaine façon, nous devons comme réinventer quelque chose qui, quand même, fasse, nous fasse place de surplomb. C'est quelque chose qui doit aussi être soutenu, par, comme l'a rappelé Alain tout à l'heure. Et là-dessus, nous avons beaucoup échangé pour essayer de montrer que, justement, des individus doivent se donner aussi le droit de rappeler ces règles pour qu'un fonctionnement démocratique, par exemple, soit possible. Mais tout cela ne peut se passer que si l'on reconnaît qu'il y a une légitimité à occuper cette dissymétrie, cette différence de place, qui ne relève pas que de la manière dont elle était organisée hier, qui relève de quelque chose de beaucoup plus radical et qui est notre rapport au langage. Le fait que nous soyons tributaires de ce que le langage nous contraint. Voilà un peu la, la, la chose là, tout à fait essentielle pour moi. C'est pour ça que je dis que c'est le, le point le plus crucial, parce que c'est le point où, évidemment, on va retrouver, et on en parlera peut-être tout à l'heure, une causalité circulaire entre quelque chose qui se passe dans le collectif et quelque chose qui se passe dans la tête de chaque individu. Voilà. Je m'en tiens là. Bien. Précisément, au, au cœur de votre livre se trouve une proposition théorique que vous partagez. Alain, euh, Jean-Pierre et toi, vous accordez à distinguer dans la constitution d'une personne trois plans le plan du collectif, le plan de la réfraction du collectif dans l'individu et le plan de l'histoire singulière d'un sujet. Pourrais-tu présenter succinctement, succinctement j'insiste, ces trois plans et leur importance dans l'analyse de la crise de l'autorité Oui, euh, succinctement, hein euh, oui, oui. on trouvera dans le livre… Quelque chose de, un raisonnement plus détaillé. Donc, c'est vrai que tous les deux, nous sommes partis de cette conviction fondamentale que l'essentiel de ce que nous sommes en tant que personnes nous vient des autres. Que nous sommes faits des autres et que nous ne cessons, dans nos propres conduites, de prendre la position d'autrui pour contrôler nos actes et nos paroles, voire nos pensées. Et que cette, ce rapport au tiers et même la condition de possibilité du langage pour faire écho à ce que Jean-Pierre disait il y a un instant. Alors, je voudrais brièvement esquisser ces trois plans. Hein, euh, voilà. D'abord, le plan du collectif. Donc euh, Le collectif, c'est quoi Une collectivité, ce n'est pas qu'une simple addition d'individus qui échangent des biens entre eux et des paroles comme l'imaginent les économistes, une collectivité suppose que ces individus se représentent eux-mêmes et se reconnaissent mutuellement comme appartenant au même ensemble. Et même qu'ils fassent de cette appartenance un fondement de leur identité. Une collectivité suppose une conscience du commun. Et cette conscience trouve typiquement ses racines dans les institutions. Je ne peux pas aller plus loin, mais, mais voilà, les institutions comme la famille, comme le, comme le mariage, le parlement, le gouvernement, l'école, l'entreprise, euh, le tribunal, l'hôpital, enfin voilà, hein, euh, euh, les institutions, au fond, euh, elles arrachent la vie humaine à l'immédiateté des pulsions, euh, à l'inconstance des émotions, à, à la versatilité des préférences. Euh, elles elle stabilisent le temps et l'espace euh, des groupes humains. Elles instaurent des limites, à, euh, des limites à ce qui peut se faire, à ce qui peut se dire, à ce qui peut s'acheter ou se vendre. Voilà, hein, euh, c'est la fonction des institutions. Ça, c'est ça, le plan du collectif. Je, je répète, hein, je, je, je fais bref, hein, vous m'excuserez. Deuxième plan, le plan de la réfraction du collectif dans l'individu. Dans la constitution même de la personne. Hein, euh, eh bien, un enfant a, en vient à se constituer euh, euh, soi-même comme objet, à se rapporter à lui-même, dans la mesure où les autres le constituent d'abord comme un objet qu'ils nomment, qu'ils valorisent, qu'ils dévalorisent, qu'ils inscrivent dans des narrations. Donc on me dit, tu t'appelles Jacques et j'en viens à m'appeler Jacques, à me rapporter à moi comme à Jacques. On me dit « tu es un garçon » et j'en viens à me rapporter à moi comme un garçon. On me dit « tu es le fils de Paul etc., etc. Hein », etc. Euh, le, le fait majeur ici, c'est l'évidence qu'autrui me parle avant que je me parle, qu'autrui me nomme avant que je me nomme et me raconte avant que je me raconte et que je pars nécessairement de là, euh, de cette parole qu'autrui m'adresse, de cette identité qu'il m'assigne, euh, de ce récit qu'il fait de moi, pour me parler à moi-même, pour me nommer, pour me raconter. Euh, et, et, je, et je dois dire que je tiens vraiment pour suspect euh, toute conception de l'être humain, qu'elle soit philosophique, psychologique, psychanalytique euh, ou sociologique, qui ne part pas de cette altérité qui est constitutive au cœur de notre être le plus intime et encore une fois au fondement du langage, au fondement même du langage. Euh, ça c'est le deuxième plan et dans ce deuxième plan je vous passe les détails, mais en gros euh, euh, l'autorité apparaît comme un, comme, un, comme un grand autre, comme la parole du grand autre, comme l'incarnation du grand autre, si je, si je prends l'exemple de l'expression le, de Lacan, mais je pourrais aussi prendre l'idée de l'autre généralisé de George Herbert Mead ou du surdestinateur de Bactine, il y a plein d'auteurs qui ont en fait pensé euh, ce genre de, de réfraction. Euh, ça c'est pour le deuxième euh, plan, le plan de la réfraction du collectif dans l'individu. Et puis le troisième plan, alors celui-là, c'est celui de l'histoire singulière du sujet, de sa biographie, de sa sensibilité, de sa vie affective. Nous, nous sommes faits des autres, c'est incontestable, mais personne n'est jamais non plus la, la résultante mécanique de la vie sociale, une sorte de marionnette dont tous les fils nous relieraient à la croix de la société. Voilà, il y a mille manières d'être fils, d'être fils, épouse, fille, médecin, instituteur, tout ce qu'on qu veut. Au fond, nous sommes tous, les, tous héritiers, mais, mais chacun dispose de, de l'héritage à sa manière. Et, et, et on le comprend, la crise de l'autorité affecte nécessairement les trois plans. Euh, elle ne concerne pas seulement, comme certains le pensent, la vie publique. Elle se glisse dans l'intimité des familles, dans l'essence de la relation parentale et finalement dans la construction même euh, de la personne. Mais je pense que les psychanalystes peuvent mieux en parler là que, que, que le sociologue. Bien. Bon, c'était une réponse succincte, un peu longue, mais une réponse quand même. Merci. Mes excuses, là. mais <rire> Jean-Pierre, justement, précisément, cette distinction en trois plans t'amène à, à penser et, et à énoncer que le psychisme est formé des autres et que l'autorité s'impose en fait comme une médiation fondamentale du psychisme. Pourrais-tu euh, développer un peu ou nous présenter cette idée forte mais, Oui, ça va tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Alain, évidemment. que Je reprends d'une toute autre façon, mais en remettant toujours le doigt sur le fait que nous sommes sur un point crucial de notre difficulté contemporaine actuelle. Parce que elle vient bien de rappeler, et on est tout à fait d'accord avec ça euh, là-dessus, c'est que c'est les autres qui font le sujet. Un sujet, il est construit à partir des autres. C'est-à-dire que l'enfant, il y a une naïveté aujourd'hui un peu débile, pardonnez-moi de penser comme ça, qui laisse penser que l'enfant pourrait s'autodéterminer comme ça, tout seul, à partir de lui-même il est construit dans le, entièrement dans le matériau des autres, les premiers autres qui l'entourent bien sûr, et il n'est pas construit de manière entièrement déterminée par les autres, il peut aussi trouver lui sa propre manière de réagir à tout ça, à la condition qu'il fasse le travail de s'en individuer, néanmoins c'est toujours dans le matériau des autres qu'il est construit. Donc ça donne bien à cette altérité le statut premier qui est important. Et voilà que ça... Ça a été pendant des siècles soutenu par le fait que la société était prévalente pour donner sa place à chaque individu. C'est de la même mécanique. Le sociétal, l'altérité était première, en quelque sorte. Et voilà qu'avec la bascule de notre nouveau monde dans lequel nous sommes emportés, c'est le sujet, c'est l'enfant, c'est euh, l'individu qui devient premier. Et c'est lui qui pourrait du coup… En se mettant dans le rapport avec d'autres, ce qu'on appelle organiser un vivre ensemble. Bon, mais on voit bien que du coup, c'est comme désamorcer le fait que le sujet ou l'enfant est inscrit dans l'altérité. Il n'est plus du coup que, il peut se penser comme organisé par lui-même. Et là, du coup, on se trouve dans une difficulté parce que la dimension que j'aimais bien en que quelqu'un, Katia Guenel, je crois, avait donné comme définition de l'autorité en disant que c'est la, la présence de la société dans l'individu, eh bien, ça, c'est quelque chose qui est du coup remis en question. Donc, on a cette remise en question au niveau sociétal, on l'a au niveau du deuxième plan, et on l'a aussi au niveau du troisième plan, parce que dans un rapport de causalité, que je n'ai pas encore, que je viens seulement de travailler pour l'appeler désormais comme ça, mais des causalités circulaires, entre le collectif et le singulier, l'enfant se construit dans un rapport à l'autre où cela va être tributaire de la façon dont le social lui-même fonctionne. Et donc, il y a un lien étroit qui se met en place et qui fait que certains enfants depuis deux, trois générations maintenant, ont davantage de reconnaissance d'emblée. Vous savez bien qu'aujourd'hui, on demande à l'enfant euh, euh, qu'est-ce qu'il veut pour manger sur sa tartine, qu'est-ce qu'il veut pour aller à l'école, qu'est-ce qu'il veut ceci. Enfin, il est sans arrêt celui à qui on s'adresse pour savoir ce qu'il veut, parce qu'on veut lui donner ce statut, et c'est tout à fait d'une certaine manière bien de lui donner ce statut sujet, mais on devient du coup en difficulté quand il s'agit de lui dire parfois « non, je ne suis pas d'accord », etc., parce que euh, ça devient difficile de reconnaître qu'il y a dans le rapport qui s'installe de lui aux autres une prévalence qui continue à être celle de l'autre. Bon, Eh bien, voilà comment, dans ces, ces contextes-là, c'est toute la question de, de, la, de la construction psychique dans le psychisme de chacun de la dimension de l'autorité qui se trouve remise en question et qui, du coup, va venir rendre d'autant plus difficile à ce que le collectif. va pouvoir intervenir à cet endroit. Et on est pris dans une sorte de de causalité circulaire, qui va faire que ça va de plus en plus s'aggraver et qu'on est de plus en plus en difficulté pour reconnaître la dimension de l'autorité, à la fois dans l'intérieur de l'appareil psychique et à la fois dans le sociétal tel qu'il euh, fonctionne aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. Euh, quant à toi Alain, comment en tant que sociologue, analyse tu cette question de la réfraction du collectif dans la constitution de la personne oui et, et, et dans et, et, et je dirais j'ajouterais, dans, dans les conséquences euh, les conséquences de l'affaiblissement de l'autorité sur cette constitution je, je, je euh, je voudrais repartir de cette idée de performatif. Je sais que c'est un petit peu... Tout le monde n'est pas sensible à ce terme, mais c'est important. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'autorité, ce que Bourdieu peut-être a pu appeler la magie de l'autorité, c'est sa capacité, une fois qu'on occupe la place d'exception, d'énoncer des paroles qu'on appelle performatifs d'institution, c'est-à-dire des paroles qui ont cette propriété remarquable d'instaurer la vie humaine, par exemple d'énoncer des règles, des lois, des statuts, de créer des contextes normatifs. Je m'explique. Par exemple, l'officier de l'état civil énonce, il dit, dans les bonnes circonstances, au bon moment, avec les bonnes personnes, il dit « je vous déclare unis par les liens du mariage ». Et dès ce moment, magie de la parole… Dès ce moment, les deux personnes sont mariées et les amis, la famille se rassemblent, félicitent euh, et les tiennent désormais pour marier. Ils ont changé de statut par la magie d'une parole d'autorité. Hein euh, on peut dire le juge, le juge y prononce une condamnation et dès cet instant, le prévenu est déclaré coupable aux yeux de la société et il encourt la sanction correspondante. Hein Ou même, prenons un troisième exemple. L'autorité universitaire proclame la réussite d'un étudiant et à cet instant, l'étudiant est universitaire, diplômé, euh, titulaire donc, de, de ce diplôme. Et ainsi de suite, je pourrais continuer comme ça. Bon, qu'est-ce que ça veut dire dans un monde où l'autorité la, où s'affaiblit dans, dans un monde où l'autorité décline, c'est donc la force performative de ces paroles qui décline les paroles du mariage, du baptême, de la condamnation, de la prestation de serment, etc. etc. Et, et bien, les conséquences de, de, de, cette, de ce déclin de l'autorité ne sont surprenantes qu'en apparence. Il suffit d'y réfléchir un instant. En réalité, la conséquence logique de cet affaiblissement de l'autorité, et donc, donc en d'autres termes, de la désinstitutionnalisation de la société, hein, parce que c'est bien de ça dont nous parlons, c'est d'un mouvement assez massif de désinstitutionnalisation de la société, ben, la conséquence logique, c'est que nous sommes moins mariés, que nous sommes moins baptisés, que nous sommes moins condamnés, que nous sommes moins engagés par nos promesses, moins légitimes dans nos positions sociales, moins président de la République, voilà, mo moins tout euh, de ce point de vue-là. Au fond… Dans, dans le monde d'il y a quelques décennies, l'autorité nous disait « tu es X hein? » et nous pensions « je suis X ». Nous nous regardions à travers les yeux de l'autorité euh, et nous cherchions à assumer ce rôle, cette position euh, dans les situations de notre vie. Tu es officier de gendarmerie, Tu es. je te nomme capitaine de vaisseau, tu es maire, directrice, médecin, tu dois donc maintenant te comporter comme tel parce que tu es cela. Eh bien, euh, aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Nous nous jugeons bien moins à travers le regard de l'autorité que dans l'anxiété du jugement inconstant, versatile de la multitude. Et, et de là, notre vulnérabilité fondamentale. Euh, plus rien n'est acquis, en, en, en quelque sorte. Nous devons faire nos preuves encore et toujours, parce que rien ne stabilise cela. Nous devons relancer l'attention des autres en permanence pour nous rendre intéressants sur les réseaux sociaux et même apprendre à nous vendre. Hein. C'est ce qu'on répète désormais aux étudiants, aux managers, aux chercheurs ou à, à ceux qui pratiquent les sites de rencontre. Hein. Euh, euh, euh, il en résulte que, que, que la question de savoir qui nous sommes n'appelle plus de réponse évidente, puisqu'il n'y a plus d'autorité pour la stabiliser. Euh, la question « qui suis-je » renvoie au vertige incessant de la question « comment il me voit »« qu'est-ce qu'il pense de moi »« est-ce qu'il m'aime ?» De là, sans doute, ce besoin de reconnaissance éperdu qui taraude nos contemporains, et de là aussi, d'ailleurs, sans doute, les hystéries identitaires qui travaillent nos sociétés. Il n'est que de voir l'énergie incroyable que consacre beaucoup d'entre nous, et pas seulement des adolescents, à projeter, euh, à se mettre en scène euh, sur les réseaux sociaux, euh, à exister, à se, euh, à projeter l'image d'une personne épanouie, heureuse, intéressante, critique, engagée socialement, capable d'indignation, etc. Le temps qu'on passe à, à construire cette image sur les réseaux sociaux et, et la douleur que peuvent vivre certains. De, d'avoir peu d'amis et peu de reconnaissance, euh, d'être négligé de ce point de vue-là. Euh, voilà. Euh, au fond, perdre l'autorité au dehors, c'est la perdre en soi, c'est perdre la force intime du grand autre en nous, hein. euh, c'est perdre la force performative du, de ce « tu dois, euh, il faut » qui fondent notre volonté personnelle et qu'il nous appartient chacun de ressaisir en nous-mêmes jour après jour pour mener une vie digne de ce nom et nous n'avons plus le secours, ou de moins en moins, n'exagérons rien, de, de ce grand autre en nous-mêmes, voilà, c'est comme ça que je, le, que je le dirais. Merci, alors Jean-Pierre, euh... Le, le dernier chapitre du livre s'intitule « Réinventer l'autorité ». Euh, pourquoi faut-il ou faudrait-il la réinventer Et euh, n'est-il pas concevable qu'un groupe humain soit libéré de l'autorité Alors là, sur la, sur la fin de cette question, je pense que nous sommes vraiment sur le même diapason Alain et moi, pour dire que non, nous ne pensons pas qu'il y a moyen de se débarrasser de l'autorité. Euh, simplement pour une raison, à la limite, on pourrait penser, je sais qu'il y a un orchestre euh, connu, spécialiste de Mozart, où il n'y a vraiment pas d'autorité, il n'y a pas de chef d'orchestre, et ça marche, paraît-il, très bien depuis très longtemps. Bon, euh, pourquoi pas Mais je vous signale qu'il y a l'autorité de la musique, qu'il y a l'autorité de plein de choses qui fonctionnent, même s'il n'y a pas de chef pour l'appliquer. Donc, penser que l'on puisse se débarrasser de l'autorité, déjà entendre, il faut le différencier de l'autorité comme, euh, comme concept, comme d'une autorité comme personne. Il est possible que dans certains moments, on puisse se libérer, se débarrasser de l'autorité d'une personne. Peut-être bien que certains groupes peuvent momentanément fonctionner comme ça, mais l'expérience prouve que, euh, il faut être très très, ils doivent être très très vigilants et que c'est vraiment pas une expérience facile. Mais même dans le cas où c'est comme ça, où il n'y a quelqu'un qui peut tenir l'autorité, eh bien la question de l'autorité reste quand même tout à fait présente. Je crois que c'est là d'où l'origine de venir dire il faut réinventer l'autorité, parce que euh, il faut probablement la réinventer à partir de ce à quoi l'histoire nous contraint. Nous sommes contraints par l'histoire à devoir euh, entériner, euh, assumer la fin d'un type de monde, la fin d'une organisation telle qu'elle fonctionnait sur le modèle religieux, pour le dire comme cela, euh, c'est-à-dire comme comme organisatrice d'une vie sociale. Et puisque ce n'est plus comme ça que ça fonctionne, eh bien, il faut accepter que ce soit, comme moi je l'ai parlé d'un moment donné, un fondamentalisme démocratique, c'est-à-dire que il faut absolument que tout le monde euh, soit dans le coup chacun ait sa place d'accord mais cela n'empêche pas que il faut reconstituer une, une autorité dans laquelle nous pouvons nous reconnaître ne fût-ce que pour que c celui qui a la charge de cette autorité puisse intervenir pour garantir que le système puisse continuer tel que nous nous sommes en train de le mettre en place. Donc nous sommes c'est vraiment un, un énorme travail qui est je pense que si on ouvre les yeux, si on ne veut pas être dans le ou dans l'illusion, il faut que nous reconnaissions que ça va être un énorme travail pour réinventer l'autorité, mais que c'est en même temps un travail qui peut être tout à fait passionnant et producteur de choses intéressantes, parce qu'il sera basé, il sera fondé sur une position nettement plus démocratique qu'hier, nettement moins euh, vertical avec tout ce que ça couvre, mais ce ne sera pas pour ça qu'on va pouvoir être débarrassé de la verticalité. Vous savez que moi, j'aime utilise bien utiliser le fameux tout de Lacan, où on peut penser que il faudra aujourd'hui passer à un patou horizontal de la même façon qu'on doit se dégager d'un tout vertical d'hier. Non, ce n'est plus le verticalité d'hier, mais c'est quand même une, une, figuration de la collectivité qui doit être repensée à partir de là où on l'a dénoué, où on a, où on s'est libéré du monde d'hier. Ce n'est pas simple parce que nous sommes encore en train de tellement être satisfaits de croire pouvoir nous débarrasser de l'autorité, de croire pouvoir en être quitte. Ça va encore nous demander un gros travail pour devoir assumer, ben non, nous n'en sommes pas quitte, mais nous sommes condamnés plutôt à la resituer autrement, à la penser autrement. Et ça, c'est un fameux travail qui nous attend si on veut regarder les choses en face. Et euh, on voit bien que dans l'actualité, euh, c'est loin d'être simple d'arriver à remettre. C'est quelque chose que je terminerai moi par dire, peut-être là un peu d'important, c'est que comment essayer de penser les difficultés structurelles de l'autorité engendré par le nouveau monde qui s'est mis en place et comment les distinguer des inaptitudes concrètes de ceux qui occupent les places d'autorité à la tenir c'est pas les mêmes plans c'est pas la même chose si on se met tout le temps à critiquer ceux qui occupent les places d'autorité il faut faire attention de ce que on ne glisse pas dans la critique permanente qui devient elle-même source d'incapacité d'organiser l'autorité donc, il y a quelque chose que je trouve qu'il faut vraiment apprendre à distinguer. Ça n'est pas facile à faire, ça n'est pas simple, et ça nous demande beaucoup plus d'appliquer que nous n'avons l'habitude de le faire, où il est vraiment plus simple de critiquer l'autorité telle qu'elle fonctionne que d'en inventer une qui tienne la route, qui tienne le coup, et qui accepte de se fonder sur quelque chose qui soit beaucoup plus horizontal, démocratique qu'hier, mais qui ne rejette nullement pour autant la dimension de verticalité, toujours nécessaire parce que l'autorité de la parole est bien plus importante que celle de celui ou de celui qui occupe la place d'autorité, de celui ou celle qui occupe cette place. Bien, merci. Alors Alain, en complément de cette réponse de Jean-Pierre, quelles pourraient être les formes, à ton avis, les formes que prendrait une autorité réinventée euh, Peut-être une petite phrase, un petit propos introductif à, à la question. Au fond, il me semble que même notre échange de ce soir nous conduit, je, pour faire écho à, à ce que vient de dire Jean-Pierre, à écarter l'éventualité d'un monde humain sans autorité, au fond, enfin moi je verrais au moins trois raisons fondamentales pour compléter. Le, la première, c'est que euh, renoncer à l'autorité, c'est renoncer à la vie collective, en tant qu'elle suppose de donner une puissance de parole aux institutions. C'est au fond entériner le fantasme néolibéral d'une société de marché qui n'aurait plus de société que le nom, puisque plus per personne ne doit parler au nom du marché. Vous voyez, le, le marché, c'est l'institution par excellence, non, pardon, c'est le, le, le, le mode de vie par excellence qui peut se passer littéralement d'autorité. Ce n'est même pas vrai, hein, totalement. Mais dans le fantasme des économistes, euh, c'est le cas. Deuxième raison, c'est en tant que, que l'autorité est quand même une médiation fondamentale de, de, de la réfraction du collectif dans l'individu, comme je disais tout à l'heure, elle est une médiation de la construction psychique euh, ce qui est aussi quelque chose que, ce sur quoi nous, nous consacrons un peu de temps dans, dans, dans notre ouvrage. Et puis, trois, il y a quand même quelque chose sur lequel on doit encore et toujours revenir, c'est qu'un monde sans autorité, ce serait un monde sans plus de limites à l'extension de la domination et de la coercition. Autrement dit, ce serait le contraire même de l'autonomie, non pas son apothéose, mais le contraire même de l'autonomie. Ça serait, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Jean-Pierre, un immonde sans limite, et pas un monde sans limite. Parce qu'il n'y a pas de magie au fond. Les, les, les valeurs démocratiques comme l'égalité en droit, ou l'égal respect, ou, ou la reconnaissance, ou l'équité, ou l'éthique de la discussion, enfin toutes ces valeurs auxquelles nous sommes tellement attachés. Euh, ces valeurs, elles ne s'imposent que si on les impose, que si certaines personnes attitrées s'en portent garantes, veillent à leur, à leur respect. Euh, ça ne vient pas tout seul dans une cour de récré euh, euh, avec des enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Ces valeurs sont des constructions culturelles extraordinairement élaborées, pas des, pas des contenus biologiques ou naturels. Euh, elles elles n'ont pas de, de, de survenance spontanée comme ça. Euh, il, il faut bien que quelqu'un dans la famille, à l'école, dans le milieu de travail, les énonce légitimement, qu'il s'en porte garant et qu'il sanctionne les contrevenants. De cela, vous ne sortez pas. Euh, et, et, et dans certaines formations que je, que je donne... Euh, Puisque c'est un peu aujourd'hui à la mode sur les, les, les organisations cherchent à clarifier leurs valeurs. Eh bien, le, le fait c'est que c'est que plus on clarifie les valeurs et plus on clarifie les fondements de la de l'autorité qui est à réinventer. Les deux ensemble, les deux ensemble. Et je trouve que trop de responsables que je vois que je côtoie ont vraiment du mal à clarifier les valeurs au nom desquelles ils doivent exercer leur pouvoir. Ils ne voient pas, ou bien ils ne sentent pas les enjeux moraux qui viennent se glisser dans les problèmes les plus quotidiens. Une impolitesse à table, à la maison, un menu trafic dans la cour de récré, une prime non méritée au boulot, une plaisanterie machiste une évaluation complaisante d'un employé qui ne le mérite pas, le refus de prêter main forte à un collègue dans l'embarras, le refus d'offrir son siège à une personne âgée dans l'autobus. Partout vient, viennent se glisser des, des micro-tensions euh, qu'il qu reviendrait ou qu'il devrait revenir à l'autorité de, de, de, de traiter, euh, de prendre en charge euh, ce qui ne se fait de, de moins en moins. Et, et donc voilà, il y a tout un travail au fond à, à, à relancer, à réaffirmer à mes yeux, euh, qui consiste à, à, à reclarifier les positions. Euh, ce, que, ce que je fais parfois modestement hein, dans, dans, dans mes formations, euh, à réapprendre les rôles, euh, à, à réaffirmer euh, la nécessité d'un pouvoir proprement normatif euh, euh, euh, qui autorise bel et bien la sanction, qui l'appelle même. Euh, euh, et surtout à, à, à réaffirmer le rapport, l'articulation le, le, le, des intérêts personnels sur des intérêts plus collectifs, des intérêts plus généraux. Tout ça, ce sont des accomplissements euh, euh, qui, qui doivent s'opérer pour réinventer l'autorité, et euh, peut-être que je suis un petit peu moins sceptique et pessimiste que Jean-Pierre là-dessus hein, vous le verrez dans le bouquin <rire> vers la fin du livre euh, je pense que cette réinvention elle est en train de s'opérer sous nos yeux un peu partout un peu partout il y a des chefs on peut encore oser les appeler comme ça hein, c'est pas un gros mot il y a des chefs qui, euh, qui s'efforcent de, de, de réinventer ça de reclarifier les valeurs et de réarticuler les pratiques sur les enjeux plus collectifs mais c'est un travail héroïque parfois, héroïque, euh, littéralement, et, et un effort quotidien euh, pour arriver à cela. Euh, même déjà au sein d'une famille, hein, mais, mais que dire alors dans un hôpital ou, ou dans une entreprise privée, c ce, sont, ce sont des processus difficiles, précaires, mais qui sont observables un peu partout. Voilà. Bien, merci. Alors le temps passe très très vite hein, et pour permettre à celles et ceux qui le souhaitent de pouvoir poser des questions je, je vais vous, vraiment vous poser une, une dernière question un peu formelle euh, à tous les deux pourriez-vous nous dire un, un petit mot de conclusion qu'est-ce que vous voudriez encore partager en fait dans cette discussion de ce soir et Moi je peux dire que il y a un mot dont on n'a quasi pas parlé, je crois, qui est le mot « violence mmh. ». Eh bien, je crois qu'il faut savoir, et nous sommes là tous un peu souvent psy ou souvent intervenants psychosociaux, que sais-je, je crois qu'il faut absolument que nous repérions avec beaucoup de force et d'intensité que l'autorité, c'est une façon de lutter contre la violence. Quand elle est entendue, à sa place juste, c'est-à-dire ni autoritaire, ni autoritarisme, ni quoi que ce soit. Mais que c'est parce que il y a une organisation symbolique soutenue par l'autorité que l'on peut aborder euh, toute une série de traits, de difficultés, de controverses, de conflits, de conflictualités qui sont le lot incontournable de toute vie euh, euh, sociale. Mais que c'est grâce à, quand si vous enlevez comme on a un peu tendance à le faire aujourd'hui. Si vous enlevez la possibilité de l'autorité, vous enlevez l'issue possible à la conflictualité. Et on voit alors se, se mettre en place une série d'autres choses. Donc, je pense que vraiment, j'ai appris par hasard, hier, quelqu'un m'a dit que à propos du, de la mort de, de, de ce policier à Avignon, hier, euh, on avait parlé d'agonie de, de l'autorité. Bon. Eh bien, je crois qu'il y a quelque chose de vrai, c'est que si nous n'arrivons pas à remettre à sa place la légitimité d'une autorité repensée pour pouvoir contrer la violence, nous risquons de nous trouver devant une agonie de l'autorité avec des effets qui ne seront pas minces. Et je ne suis pas pessimiste, contrairement à ce que Alain vient de dire, parce que pour moi le pessimisme... Ça n'est pas de faire un diagnostic. Non, non, c'est vrai. <rire> c'est quand on abandonne l'espoir d'en sortir. Ça, c'est du Par contre, mon diagnostic est assez sévère. Actuellement, nous ne sommes pas sortis de l'auberge et il nous faut redonner à l'autorité le poids que cela mérite d'avoir. Et c'est ce que notre nous en fait tant que faire ce peut, d'essayer, je crois, de lui remettre de le remettre à la bonne hauteur pour que l'on puisse continuer à s'en servir de la bonne façon. Voilà. Merci beaucoup Alain. Oui, ben moi je dirais que euh, de, depuis, euh, depuis, les, depuis trois siècles, euh, et en particulier depuis les expériences totalitaires de la première moitié du XXe siècle, mais aussi avant ça le colonialisme, etc., et plus radicalement peut-être depuis mai 68, nous sommes les héritiers assez fiers d'une immense tradition de méfiance, de contestation, de résistance à l'autorité, qui a véritablement forgé notre imaginaire commun. Et pour l'essentiel, je pense que ce vaste mouvement est au cœur de notre modernité démocratique et sans doute un héritage particulièrement précieux et qui nous conduit à, à, à conclure, dans l'ouvrage d'ailleurs, que dans une société digne de ce nom, toute autorité doit être autorisée. Que toute autorité renvoie à d'autres autorités auxquelles elle doit rendre des comptes et le cas échéant s'exposer à sanctions et destitutions. Il n'y a pas à discuter de ce point. Toute autorité doit être autorisée, autorisée et donc rendre des comptes. Pour autant, si, si fermement qu'on soit attaché à cette tradition de défiance qui, je pense, à proprement parler, est même une vertu démocratique. Euh, la défiance est une vertu démocratique. Euh, mais pour autant, on, on ne doit pas confondre l'autorité comme principe général de la vie en société avec certaines formes qui sont historiquement situées euh, et avec ses dérives. Voilà, euh, du fait que certains dirigeants politiques inclinent incline à la corruption, il ne suit pas que nous puissions nous passer d'autorité politique. Euh, du fait que nous sommes allergiques euh, à, à l'ancienne autorité professorale qui pontifie du haut de sa chair, euh, il ne suit pas que nous, puissions, que nous pouvons nous passer de l'autorité de la transmission, de toute autorité de la transmission, et, et ainsi de suite. Euh, de la fréquence de parents maltraitants et il ne suit pas qu'on doit récuser toute autorité parentale. Vous voyez où je veux en venir. Euh, je, je, je, dirais, je dirais presque que le moment est venu pratiquement d'entre de, déchirer notre imaginaire libéral pour poser un autre regard sur ce qui fait notre humanité. Et, et dans cet autre regard, euh, l'autorité comme parole du collectif est... Euh, euh, est au cœur de notre humanité, parce que le, le rapport aux autres et au collectif est au cœur de ce qui constitue une personne. Voilà, je, je conclurai comme ça. Bien, merci merci à tous les deux hein, pour ces réponses fournies, claires, euh, qui quand même donnent un, un très très bon aperçu de votre bouquin. Euh, donc on, on va ouvrir la, la parole aux autres. Alors, en effet, il y a la possibilité de lever la main, il y a la possibilité d'écrire aussi dans la discussion que je suis, dans le chat, mais euh, la seule chose que je voudrais dire, c'est que je n'ai pas l'entièreté des participantes et des participants sur mon seul écran, puisque le, dans la galerie il y a un nombre limité de personnes, donc euh, si par hasard euh, je vous ai oublié, n'hésitez pas à vous manifester. Je vais prendre une série de questions dans un, dans un premier temps et puis on va peut-être fonctionner par série. Et à ce moment-là, Jean-Pierre et Alain, vous répondez en fonction des questions peut-être qui vous parlent plus. Donc on a déjà une question qui est précisément écrite et qui est d'Émilie Poly, qui dit « Le lien de subordination en entreprise n'est-il pas contraire ?» aux conditions d'établissement de la légitimité du supérieur hiérarchique, relevant davantage de la coercition que de l'autorité euh, Ça c'est la première question, il y en a-t-il une autre J'ai vu une main qui se levait, oui, euh, Jean-François, pardon, je ne vois pas votre nom, mais donc… Oui, Jean-François Jean Chorla. Oui, je Bonjour ai... Jean-François. <rire> Salut Alain, je suis vraiment heureux de te voir, et ça me permet de découvrir Jean-Pierre. Voilà. <rire> que j'espère rencontrer un jour à Bruxelles. Voilà, dès après Alors, la pandémie. Je voulais, je voulais te, vous remercier pour ce, ce propos tout à fait euh, vraiment stimulant et en même temps euh, fondamental, comme vous l'avez bien montré. Moi, j'avais lu ton papier, je t'ai envoyé un petit message parce que j'ai fait un compte-rendu de ton livre précédent sur l'autorité qui va sortir bientôt, parce qu'évidemment, j'ai... Je partage très largement ton, ton diagnostic, ton analyse. Et puis, Jean-Pierre, franchement, c'est très bien parce que ça articule aussi la dimension psychique individuelle, bien sûr en lien avec le collectif et la question d'autorité Moi, j'avais une question par rapport à, à vos propos. Comme vous l'avez bien montré, bon, c'est aussi un affaissement du symbolique d'une certaine façon. et je voulais savoir quelle est la place que vous, met, vous accordez euh, à la culture dans cette affaire. Parce que, et puis, ça, je vais en donner un exemple par rapport à la parole et à la violence. Parce que, euh, on a abordé tout à l'heure la question de la violence, mais on sait qu'il y a un rapport entre la violence et la difficulté à dire. C'est-à-dire que les gens qui ont des problèmes d'expression... De, de, ils réagissent en cognant quoi et il euh, euh, ya des exemples il ya des exemples un peu partout moi j'ai utilisé beaucoup un exemple d'un d'un jeune de banlieue qui était qui passait à nanterre et dans une devant un, un magistrat où il, avait, il avait fait je ne sais pas des choses très mineures et en fait le témoin qui analysait le cas montrait que ce jeune, en fait, euh, bah, s'est senti humilié d'une certaine façon parce qu'effectivement, le magistrat n'a pas été extrêmement euh, bienveillant. Et donc, il était incapable, parce qu'il était incapable de répondre, de s'exprimer sur qu ce qu'il avait fait. Oui. Il avait un problème de langage, donc d'expression. Et donc là, c'est… C'est une insuffisance qui vient de, bien sûr de l'école, qui vient de plein de choses. Mais je crois qu'on est dans... Il y a des liens. Alors, on peut... On, sur la, la désinstabilisation, il y a tout le problème de rapport à l'histoire, etc., qui est euh, aux humanités, et tout ça. Donc, j'aimerais bien voir un petit peu votre point de vue là-dessus. Bien, merci. Euh, alors, je, je prends une troisième question. Je vois une main qui se lève. Euh, oui, je vous en prie, prenez... Prenez la parole. Voilà. Alors, ce n'est pas Jisali, je suis Jacques Salibar. Alors, moi aussi, je, vraiment, je, je vous remercie pour votre exposé. Hein, que je trouve très précis, vous montrez bien tous les, tous les paramètres de, de l'autorité, sa fonction. Et puis, en plus, je suis très content que sociologues et psychanalystes travaillent ensemble plutôt que de se considérer dans des épistémées différentes. Ça, je trouve ça remarquable. Et c'est un grand progrès, justement, dans la collaboration intellectuelle. Alors, ma question, c'est que, euh, donc, vous parlez très bien de l'autorité et de sa fonction, mais ma question, c'est est, qu'en est-il des d'autorité Qu'en est-il des compétitions justement pour acquérir la légitimité, les concurrences Parce que ceux qui ont de l'autorité, ils se battent aussi. C'est pas simplement une essence d'autorité. C'est aussi incarné dans des euh, dans des luttes sociales, dans des concurrences, euh, voilà, hein, dans des crises de légitimité. Voilà, c'était ça serait c'est ma question. Alors, or, quant à la question de Jean-François Chanta. Je lui signale un livre qui est connu enfin, en sociologie, c'est Basile Bernstein, Langage et classe sociale. Ouais, ouais, je connais. Ah bon, voilà, il oui, traite très, très, bien, très bien cette question. Oui. Ouais, ouais. Bien, merci. Euh, y a-t-il quelqu'un que je n'ai pas vu ou pas repéré qui voudrait poser une question maintenant Qu'il qu ou elle n'hésite pas à se manifester Et on a une dernière question encore qui vient de s'ajouter sur le chat. Oui. Euh, voilà. D'accord. Alors, ok, je prends la question qui est sur le chat. Je travaille donc de Maria José. Je travaille en Argentine dans l'intervention recherche socio-psychanalytique, particulièrement dans des institutions de formation. Comment imaginez-vous une nouvelle position d'autorité chez les formateurs Donc voilà, je crois qu'il y, y a du grain à moudre là pour vous deux. Qui veut prendre la parole en premier et répondre en premier Jean-Pierre, Alain? Pierre, tu commences? Oui, je veux bien. Euh, c'est surtout la première question qui vient de te poser, euh, qui me semble répondre quelque chose. Euh, parce que, au fond, il y a quelque chose dont on n'a pas, dont je n'ai pas parlé du tout, mais qui m'a l'air assez central aujourd'hui. C'est le destin de la toute-puissance infantile. Bon. <rire> Pour un enfant. Chaque enfant, depuis que le monde est monde, a un travail à faire pour renoncer à sa toute-puissance d'enfant. Il est logique qu'il se sente tout-puissant enfant, ça fait partie de la donne, mais il faut qu'il y renonce. Il faut qu'il, quelque part, il parte, dans le meilleur des cas, c'est malheureusement pas toujours le cas, de cette position d'être la merveille du monde de ses parents, <rire> et que très vite, il cède, cette position au profit d'une position où il est un comme l'autre, comme les autres, ni plus ni moins. Bon. C'est un travail que nous avons tous à faire, mais pour moi la question est celle-là aujourd'hui. Que faisons-nous dans le modèle de la société qui est la nôtre, à la fois cette mutation qui a eu lieu, mais auquel s'ajoute la difficulté du système néolibéral qui en a pris possession, en quelque sorte Que devient le destin Quel destin pour la, pour la toute-puissance de l'enfant eh bien, je crains qu'il faille répondre que très souvent, elle reste intacte, elle reste inentamée. Et que le fait qu'elle reste inentamée a toute une série de conséquences, psychiques d'abord, mais que l'on va retrouver petit à petit <rire> intervenant dans le collectif. Par exemple, de la façon dont, pardonnez-moi d'aller trop vite, évidemment, bien sûr, je vais me faire houspiller, mais tant pis, je le dis comme ça, M. Trump, quand il intervenait, <rire> Ça avait quelque chose d'une toute puissance d'enfant qui continuait à exister. Et ça, dans les débats publics aujourd'hui, vous savez que le débat devient très difficile. Le débat devient une sorte de débat violent, agressif, euh, intempestif, sensitif, enfin bon, et où la rationalité, ou la part de rationalité, ou la part de, de symbolique à sa juste place est de plus en plus amenuisée. Donc, on, a, on est en train d'assister, à mon avis, je vais soutenir ça bientôt dans un autre livre, aux conséquences de presque trois générations pendant lesquelles on n'a plus pu être capable de mettre fin à la toute-puissance infantile. Et ça produit toute une série de choses, depuis les, ça va aussi aller du côté des pervers narcissiques, ce qu'on appelle les gens comme ça, jusqu'à toute une série d'autres difficultés que l'on va voir éclore parce que le système social a comme tout à coup été en difficulté pour soutenir le familial et qui lui-même du coup n'a plus fait le travail qu'il devait faire en principe pour venir régler un peu cette question par une évolution qui finisse par donner à chacun le statut d'un être comme les autres, ni plus ni moins. C'est déjà une, voilà, une piste pour moi que je peux vous répondre. Merci Alain oui, alors euh, brièvement, euh, d'abord sur, est-ce que le lien de subordination en entreprise n'est pas contraire aux conditions de l'établissement de la légitimité du supérieur hiérarchique Toutes les, Je pense que Jean-François peut-être peut le dire encore mieux que moi, euh, ici Jean-François ici présent, mais si euh, le parcours des grandes entreprises, des grandes organisations aujourd'hui, sur les 20 dernières années, est un parcours euh, euh, je m'excuse de, de dire ça de façon au risque d'être mal compris, mais qu'annonçait déjà euh, Marx et Engels dans le Manifeste du Parti Communiste, si je peux m'exprimer ainsi, à savoir euh, euh, euh, le un parcours dans lequel l'autorité traditionnelle est progressivement remplacée par tantôt des formes de coercition, euh, mais encore et surtout par des formes de domination impersonnelle à travers des dispositifs de management, des, des, euh, des, des, des indicateurs de performance. Enfin, écoutez, là, une soirée entière ne suffirait pas à décrire euh, cela. Euh, donc, comme tel, le lien de subordination n'est ni contraire ou, ou, ou favorable à l'autorité. Euh, si, si comme tel, il organise un pouvoir de sanction, je dirais même, en pesant mes mots, que un lien de subordination peut être la condition première de l'autorité, mais ce n'est pas l'autorité. Mais ce n'est en rien l'autorité. Euh, pour qu'il y ait autorité, je l'ai dit, il s'agit de se rapporter au collectif. À partir du moment où un chef de service inscrit dans une administration, on vient à défendre et à incarner des valeurs qui sont partagées, on vient à clarifier les principes d'utilité plus générale auxquels contribue le service, on vient à je dirais euh, euh, défendre euh, des valeurs euh, des valeurs démocratiques euh, au cœur du travail dans ce cas cette autorité en tout cas que nous, dont nous esquissons la réinvention, euh, euh, est possible. Dans certains cas, d'ailleurs, on ne l'appelle plus du tout autorité, mais ça, c'est les, euh, les modes, on appelle ça leadership. Hein, euh, euh, dans ce cas-là, cas on, on a plutôt tendance à appeler ça leadership. Euh, deuxième question, c'est sur la place de la culture et en particulier sur ce rapport à la violence lié à la difficulté à dire. Donc, nous avons un gros chapitre, euh, euh, Peut-être un peu le plus ingrat, j'espère je, que pas trop, mais un peu plus ingrat que les autres, je pense dans, dans le livre sur cette question de la, de la parole et du langage et ce qui arrive à la parole et au langage. Euh, et incontestablement, il y a, euh, euh, il y a dès lors que euh, l'acquisition du langage suppose l'acquisition de contrôle réflexif extraordinairement sophistiqués, euh, ce sont à la fois, ces contrôles réflexifs, président à la fois à la maîtrise de la parole et en même temps à la maîtrise du rapport à autrui. Les deux allant de pair. Euh, et et c'est pour ça que dans, dans le livre, je, je, je, je m'oppose, j'essaye je, de m'opposer en tout cas à la distinction entre normes linguistiques et normes sociales. Euh, non, les deux vont de pair en réalité. Euh, et au cœur de cette acquisition du langage, il y a le rapport à autrui, euh, et, il y a, euh, et il y a donc l'autorité comme garante des normes linguistiques en tant qu'elles sont des normes sociales. Hein. Et Jean-Pierre, il y a un instant, nous parlait de cette régression de la discussion, euh, ou de cette précarité de la discussion euh, aujourd'hui, euh, et, et, et de cette tendance à confondre… Euh, euh, à, à, à, à subsumer ou à réduire la vérité à mon droit de penser ce que j'ai envie de penser, de dire ce que j'ai envie de dire. Euh, tu dis que Napoléon est mort à Sainte-Hélène, moi je pense qu'il est mort en Corse et c'est encore mon droit de le dire et de le penser. Hein euh, et donc, au nom de l'égal respect... Euh, s'organise se, se, une sorte d'impuissance discursive qui est au cœur de la régulation de la violence. Parce que c'est au cœur de la régulation de la violence, ça. À partir du moment où quelqu'un me dit « Je pense que tu as tort là, Alain. » Et si je lui réponds euh, « euh, Tu m'agresses », c'est fini, la discussion s'effondre. Nous ne pouvons pas opposer des arguments les uns aux autres et jouer au jeu du meilleur argument il n'y a plus de discussion possible. Et ce que j'essaie de, de, de suggérer, c'est le fait qu'on a beaucoup, depuis à pensé, repensé la vie démocratique et la vie sociale, d'ailleurs, sous l'angle de la discussion. Je trouve qu'on a passé moins de temps, et on a beaucoup d'ailleurs, les, les, de de, de, les philosophes du langage et de la discussion ont passé beaucoup de temps à clarifier ce qu'est une discussion idéale, les principes normatifs d'une discussion idéale mais ils sont beaucoup plus pauvres sur l'explicitation de savoir comment ces normes de la discussion sont imposées, régulées, euh, euh, et comment les contrevenants sont sanctionnés, c'est-à-dire qui garantit la discussion. Et le paradoxe, c'est que la discussion qui est vécue comme l'envers de l'autorité ou le, le contraire de l'autorité, est en même temps conditionnée par une autorité, mais une autorité réinventée au service de la libre discussion. Euh, et elle n'est ne, elle pas magique, cette, cette autorité. Donc, voilà. Mais je pense qu'en effet, ce lien de la parole à la violence est un lien fondamental et j'en ajouterai encore un autre que nous esquissons dans le livre aussi. Ce n'est pas pour faire l'article, mais voilà. Genre... On va le lire, on va le lire. Voilà, non, non. Euh, euh, à notre sens, nous défendons l'idée que le niveau premier de ce que nous appelons la responsabilité, c'est le fait d'assumer ses paroles. Mm. De, de ne pas dire n'importe quoi, voilà. n'importe comment et n'importe où. Ouais. Euh, et qu'au cœur de la construction de la responsabilité, il y a d'abord un, un, un niveau zéro qui est la responsabilité langagière elle-même. Euh, raison pour laquelle euh, nous, nous, a, nous, avons, nous accordons beaucoup d'importance, comme vous l'avez compris, à, à, à, au langage. Euh, encore deux questions, je vais essayer d'être plus, plus bref. Euh, D'abord, qu'en est-il des compétitions pour acquérir l'autorité, hein, pour y accéder, les luttes sociales, les concurrences, euh, et ainsi de suite Alors, D'abord, pour que, euh, que l'autorité survienne, on l'a dit, euh, et Jean-Pierre a, a, a consacré de nombreux livres à ça, il faut qu'une personne occupe une place d'exception. Hein, là-dessus, euh, on, on, euh, on, on va bien l'admettre euh, mais pour qu'il accède à, la, euh, à cette place d'exception encore faut-il qu'il y accède dans les, euh, dans les termes euh, qui sont prescrits par une société spécifique Voilà. Vous, euh, si, si vous faites du sport, euh, eh bien, vous montez sur le podium mais après avoir fait une performance d'un certain type si vous êtes nommé juge à la, la Cour suprême, vous devez suivre un processus. Si vous voulez devenir professeur d'université, vous devez suivre un processus. Et les luttes qui président, comme les luttes politiques, les, la bataille électorale, qui président à, à, à l'accession au poste, euh, contribue parfois, d'ailleurs, à légitimer celui qui occupe le poste euh, et non pas à le salir ou à, le, à le, Donc, donc l'autorité est compatible avec une compétition pour accéder au poste, pour autant que cette compétition elle-même soit vécue comme conforme à des valeurs partagées dans le monde professionnel, euh, militaire, médical, euh, qui, est, qui est celui dans lequel on se trouve. Donc voilà, il y a un lien entre les deux, évidemment. Le dernier point, c'est sur euh, une nouvelle position d'autorité pour les formateurs. Euh, je ne sais pas s'il en faut une. Je, je ne sais pas s'il en faut une, euh, mais euh, je pense que, euh, en tout cas, euh, l'autorité des formateurs demain euh, ne saurait s'adosser à une prétention unilatérale à la vérité. Voilà, ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Euh, fini pour les enseignants, fini pour euh, les professeurs d'université, c'est fini. Euh, euh, nous n'avons plus de chair. Voilà. Et celui qui qui y monte, c'est pour se faire tirer dessus. Euh, et donc, c'est au ras du sol que euh, nous n'avons plus le choix, sinon en effet, d'exercer notre mission. Et je pense donc que euh, la, cette, cette nouvelle position d'autorité pour les formateurs, mais il faudrait beaucoup de temps, devrait se décliner de deux façons. D'abord, dans une reclarification des valeurs constitutives de, de ce qu'est la formation. Hein? Euh, et, et, mais bon, ça nous conduirait trop loin. Et deuxièmement, dans une clarification qui manque trop souvent euh, des des finalités de la formation, voilà, des finalités de la formation. Euh, on ne forme pas pour former, il faut clarifier ses finalités euh, et, et, et, et alors le formateur peut à ce moment-là incarner cette, euh, ce, ce rapport à la finalité dont, mais pour l'expérience, de mon expérience, il en manque souvent, hein, donc, donc, donc, donc voilà, je, je dirais ça, mais je m'excuse, il faudrait vraiment creuser le sujet. Hein, donc je, voilà. Oui. Alors Jean-Pierre, oui. Je voudrais reprendre un peu justement sur cette. Je voudrais vous faire part d'un renvoi qui m'a été fait de quelqu'un qui a, qui a une formation de, de leadership, comme dit là, de, dans une, un groupe assez... Un, pas très important, mais quand même, 80 personnes environ, et qui me renvoyait ceci à la lecture de ce livre, et je trouve que ça m'a fort intéressé. Il m'a dit au fond... Ce que ça m'a permis de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il fallait tenir sa place d'autorité différemment. On ne pouvait plus compter, comme elle vient de le dire, sur le, la tradition, le passé, le, tout ça, mais il fallait tout le temps accepter d'être avec l'autre au même niveau que lui et en même temps de dire que ce qui m'animait moi en tant que responsable, c'était l'ensemble du groupe tenir compte de l'ensemble. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il insistait sur le fait qu'il n'y avait plus à prendre tout ce qu'il qui mettait à cette place et qu'il le garantissait, etc., que ce n'était pas ça l'important, mais que c'était d'être égal à respect, comme dit souvent Alain dans le livre, c'est-à-dire une position horizontale avec l'autre, on est des mêmes, on est les mêmes, on est du même tabac, on est autour de la table, sauf que moi, comme responsable, je n'ai absolument pas les mêmes références que celui qui intervient et qui, en, qui fait partie du groupe. La référence, moi, c'est de me référer justement au groupe, à son existence en tant que tel, au collectif. Ça m'a semblé très intéressant. Il m'a en plus ajouté que c'était soulageant de pouvoir faire comme ça, parce que plutôt que de se demander tout le temps mais qu'est-ce qui me légitime, qu'est-ce qui m'autorise, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, c'est une manière de simplement témoigner de manière incessante que la place qu'il occupe fondamentalement, c'est exactement la même que les autres, sauf qu'elle change complètement de statut, étant donné que ce à quoi lui se réfère, c'est l'ensemble, c'est le collectif, c'est le groupe, c'est l'institution pour laquelle il travaille, que sais-je. Alors que l'autre personne est simplement engagée à titre personnel au même titre que les autres. Je ne sais pas si je vous fais passer quelque chose là, mais ça m'a l'air intéressant de penser qu'aujourd'hui, peut-être bien que c'est très important quand on occupe des positions de pouvoir, surtout, alors je crois qu'Alain a beaucoup travaillé dans les grandes institutions, moi j'ai travaillé beaucoup plus dans les petites et entre autres les psys, évidemment, qui sont tout le temps en train de se demander qui que quoi et comment, et qui que qu'est, c'est bon, ils sont tout le temps dans la même panade, mais là il y a quelque chose d'intéressant de faire émerger que malgré que nous soyons tous dans la même panade, la fonction de certains n'est pas de profiter de tout le background qu'il a derrière lui, mais simplement de se consacrer à la référence au collectif et que ça, ça lui donne une position particulière sur laquelle il ne peut pas lâcher, faute de quoi c'est tout le collectif qui lâche. Je trouve ça très intéressant. Bien, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup à vous deux. Nous arrivons au, au terme de cette discussion. Il reste… Euh, une question, réflexion ouverte dans, dans la discussion écrite qui a été postée par Marie-Jean qui a dû quitter la soirée et qui euh, dit simplement qu'il il, s'interroge sur le, le fait qu'à tous les termes qui ont été évoqués ce soir, peut-être qu'il lui fallu ajouter celui de pouvoir qui oui. nécessiterait certainement une discussion beaucoup plus longue. Donc, je, je vous laisse à cette réflexion. Hein. Je ne vais pas relancer ici euh, euh, la, la discussion. Je pense que nous pouvons clôturer ici. Merci à vous. Et même si nous sommes à distance, je propose de vous applaudir quand même. Ouais. Vraiment, bravo. Merci pour votre livre. Félicitations. Merci Alors, pour bravo. <rire> vos réponses de ce soir. Merci à, à toutes et tous et euh, une très bonne soirée à vous. Merci Anne-Marie pour euh, l'animation. Merci pour euh, l'organisation, c'était formidable. Merci. On a mis les personnes dehors, beaucoup de personnes dehors, mais enfin, on, on leur transmettra le… Oui, j'espère oui, oui, oui. vous... on, on va s'empresser de lire maintenant. <rire> bonne soirée, hein, bonne soirée. Bon, au merci, au bon bon bon soir, merci beaucoup Bonsoir. Au revoir. <rire>